Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai introduit asyncio, euh, je vous ai expliqué dans quel contexte ça se plaçait. Comme c'était très abstrait, je vais maintenant être un peu plus concret. On va voir euh, sur des tout petits exemples à quoi ça ressemble et juste, hi juste histoire d'introduire les, les concepts de base. Donc Ça se présente sous la forme d'une librairie qui s'appelle asyncio, sans grande surprise. Donc Le concept de base, c'est euh, la coroutine. Euh, je vais vous montrer comment on définit une coroutine. Ça se présente sous la forme ça ressemble un petit peu à une fonction, sauf qu'il y a euh, async euh, qui est défini au préalable. Que ça veut dire ceci est une coroutine. On écrit un code qui euh, ressemble à, assez à une, une fonction traditionnelle, sauf que à certains endroits, j'utilise une instruction qui s'appelle await. Donc cette instruction, à ce stade de l'exposé, on va dire. C'est euh, une euh, instruction qui dit attention, euh, je suis en train d'invoquer quelque chose qui est susceptible de s'interrompre, donc euh, je signifie de cette façon que je suis disposé à rendre la main au, au scheduler, dont je vous ai parlé à la fois précédente. Et donc euh, la, la, la, la, la couroutine que vous avez sous les yeux, elle ne bah, fait euh, pas grand-chose, elle écrit un message du début, elle attend une demi-seconde en rendant la main, elle euh, affiche un deuxième message qui me disant qu'elle était au milieu, elle aurait une seconde, et puis à la fin, elle affiche un message de fin. Alors, j'évalue euh, ce bout de code Python, ça ne fait rien, c'est la même chose que si j'avais défini une fonction, presque. Euh... Ce pas tout à fait quand même la même chose, parce que si je l'évalue, je me rends compte que c'est une fonction d'accord, mais par contre, si j'essaie de l'appeler, ben, en gros, il se passe rien. Alors, il se passe rien, ça me renvoie un objet qui est une coroutine et donc ça me donne l'occasion de, de commencer à introduire la différence entre ce qui est une fonction coroutine et l'objet coroutine qui est rendu par la fonction. Donc, euh, c'est un mécanisme qui est assez proche des générateurs, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant ce que je veux vous montrer c'est comment on s'en sert. Donc euh, la façon la plus simple d'exécuter ce code pour moi, eh c'est de l'exécuter au travers d'une boucle d'événements. Donc ça tombe bien, dans asyncIO il y a la notion de boucle d'événements, donc je vais faire, euh, je vais appeler la fonction getEventLoop qui me renvoie une boucle d'événements, et sur cette boucle je vais pouvoir envoyer une méthode qui s'appelle runUntilComplete, je vais lui passer une coroutine, en fait plus précisément un objet coroutine, et le travail de cette méthode ça va être de faire avancer ma coroutine jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Alors voilà, on va voir ce que ça donne. Donc jusque-là, pas de surprise, je veux simplement vous montrer qu'avec la boucle, je peux enfin euh, exécuter le code que j'écris. Alors, là où c'est plus intéressant, c'est si je fais plusieurs à la fois. Donc, euh, ça se présenterait sous cette façon-là. Au lieu de passer à run until complete seulement une coroutine, je vais lui en passer deux. Alors, en fait, je triche. Techniquement, je vais, en, je, je vais lui envoyer un seul objet coroutine que j'ai construit en utilisant gather. Mais on aura l'occasion de reparler tout ça. Dans ce tout premier exemple, ce que je veux vous montrer, c'est la façon la plus simple d'avoir deux choses qui, qui se déroulent en parallèle. Donc, dans ce contexte-là, ce que vous voyez, c'est que je vais effectivement faire les deux débuts en même temps, les deux milieux en même temps. Donc, c'est à peu près ce que je voulais faire. Et euh, vous avez dans cette figure quelque chose qui euh, illustre bien l'utilisation que je fais du temps, par contre. Euh, le scheduler, donc ma boucle en l'occurrence, va choisir une des deux coroutines. Bon, là, je n'ai pas de contrôle sur euh, celle qui va commencer puisque j'ai décidé qu'elle commence en même temps, je n'ai pas dit. Donc, euh, j'imagine que c'est run1. Donc, on va d'abord exécuter le petit bout de code qui est avant le wait du run1. Au moment où on voit le await, euh, on va changer de contexte. La boucle sait qu'elle peut changer de contexte. Elle va faire le début de run2, etc., etc. Alors, j'attire votre attention... Là, j'ai mis await. On verra dans la suite qu'en fait, j'aurais dû mettre yield, mais, mais pour, pour l'instant, à ce stade de l'exposé, je préfère être simple. Euh, C'est le modèle mental. C'est l'idée que euh, la boucle est le scheduler qui va passer la main d'une un, coroutine à l'autre. Donc, je vous montre tout de suite un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc si au lieu d'écrire morceau comme je l'avais fait tout à l'heure, je l'écris de cette façon-là, donc je l'ai appelé famine, parce que euh, entre les deux messages de milieu et de fin, au lieu de faire un iCKIO.slip, je fais un time.slip, donc une fonction euh, normale, qui n'est pas avertie du paradigme du tout. Donc ce que ça veut dire, c'est que je ne vais pas rendre la main à la boucle. Alors du coup, si je l'évalue de la même façon que tout à l'heure, je vais avoir les deux euh, débuts qui arrivent en même temps, mais euh, une fois que une de mes deux coroutines prendra la main, elle va la garder, elle va faire milieu puis fin, donc évidemment. Mais euh, bon, ce qu'on peut voir, c'est la façon dont ça se passe dans le temps. Ben, la grosse période verte, c'est la période pendant laquelle je n'ai pas rendu le temps. Donc, bien entendu, dans la vraie vie, ce sont des, des calculs. Je, je fais beaucoup de slips dans toutes ces présentations, mais imaginez que ce, à la place, il y a des calculs. Donc cette façon de ne pas rendre la main, il ne faut pas le faire, il faut vraiment être obsédé par le fait de, de, de ne pas garder la main, disons plus que, j'en sais rien, 10 millisecondes, 100 millisecondes, au grand maximum. Donc en termes de conclusion, je vous ai montré comment on pouvait euh, créer des coroutines avec euh, AsyncDef, et non pas def. Je vous ai montré également comment on pouvait créer une boucle d'événements pour orchestrer plusieurs coroutines. Et euh, je vous ai également montré qu'une coroutine, ça pouvait appeler d'autres coroutines euh, en faisant simplement await. Et on a également vu, quand on a appelé euh, time.sleep, qu'une coroutine, ça peut tout à fait appeler une fonction euh, traditionnelle, on peut appeler une fonction synchrone. Simplement, il faut faire attention de ne pas se lancer dans un calcul qui soit trop long. Donc voilà une toute première introduction pour euh, complètement défricher le sujet. On va euh, creuser tout ça dans les vidéos précédentes. À bientôt.